Je m'appelle Amélie, j'ai 31 ans, je suis mariée et j'ai deux petites filles. Donc j'ai débuté chez Argidis simplement en envoyant une candidature spontanée pour un job d'été. Et aujourd'hui, je suis toujours chez Argidis et l'aventure continue. Donc chaque jour, on a des tâches quotidiennes à réaliser et notre poste est assez diversifié. C'est ce qui est intéressant dans notre métier. Je sais traiter des commandes, traiter des inventaires, je sais accueillir le client, faire de la vente active. Du coup, c'est une satisfaction personnelle pour moi. Avec les collègues, on est très proches. Il y a une très très bonne euh, ambiance. C'est une atmosphère familiale. Et je pense qu'avec l'équipe, eh ben, c'est comme ça qu'on qu réussit. Alors moi, ce que j'aime dans la relation clientèle, c'est le contact avec le client. Euh, quand il rentre en station, je veux toujours qu'ils repartent de bonne humeur avec le sourire et très souvent avec une vente additionnelle. Argédis, on accorde une grande importance sur la sécurité alimentaire de nos clients. Chaque jour, nous devons vérifier les dates limites de consommation de nos produits ainsi que la prise de température de nos frigos. Le sport, c'est comme une évasion pour moi. J'aime me défouler et je me sens, je me sens ailleurs et j'aime me donner à fond aussi dans mon sport. Argédis propose une, une évolution professionnelle rapide. Petit à petit, j'ai augmenté les échelons en passant de hôtesse de vente et actuellement, je suis hôtesse de vente très qualifiée. Moi, ce que je souhaite plus tard, ce serait de prendre en main un relais et pouvoir réaliser les objectifs demandés. J'aime les challenges, j'aime prendre des initiatives et j'espère que je pourrai encore grandir dans cette entreprise.